Imaginez-vous que parmi toutes ces pin-up américaines, il y a une pin-up française. Comment tu t'appelles Juliette. Ok. Et euh, tu viens d'où De seine et marne dans 77, à côté de Disneyland, pas très loin. Et euh, tu viens ici, il y a longtemps que tu as envie de venir ici Oui, ça fait au moins euh, bah depuis que je suis née que j'ai envie de venir ici. Mais c'est la seule année où je peux me permettre d'y aller. Donc je me suis dit, cette année, faut que j'y aille pour voir Jerry Lee Lewis, les Stray Cats et les voitures. Ah, les voitures, c'est intéressant, c'est rare pour une fille. J'adore les voitures, c'est ma passion en France. En France, j'ai mon père qui collectionne les, beaucoup de Cadillac, de, de Chevrolet et tout ça. Et en venant ici, on voit tellement de voitures que c'est ouf. En fait, il y a plusieurs voitures hors du commun. C est, c est, par rapport à la France, c'est terrible, terrible. C'est de la passion de la famille. Et en dehors des voitures, il y a d'autres choses qui t'intéressent bah, J'aime les pin-up, les pin-up ici, elles sont vraiment cool, on peut les aborder, on peut leur parler, ça change. La mentalité est différente par rapport à la France. Et après, bah, j'aime Jerry Lee Lewis, les Straycats, c'est pour ça que je suis venue aussi pour les voir en concert. Voilà. C'est quoi une pin-up pour toi aujourd'hui, en 2018 En 2018 Est-ce que c'est est -ce est la même femme que la, la, la pin-up classique des années 50 alors c'est à peu près la même, sauf que niveau vêtements, par rapport aux années 50, il y a beaucoup de choix. Par exemple dans les robes, on a beaucoup de fleurs. On peut faire tout ce qu'on veut dans les motifs et tout ça. Dans les années 50, c'était plus simple. Et euh, bah voilà, niveau robe, tout ça, on peut on peut s'habiller comme on veut. C'est l'élégance de la pin-up. Et euh, mentalement, est-ce qu'il y a une différence? C'est différent, c'est différent, là on s'amuse, c'est pas du tout pareil. Les années 50, c'était euh, les années 50, quoi. là on est en 2018, c'est des pin-up modernes mais qui reprennent les années 50. On peut tout faire euh, maintenant en 2018. C'est super.